Bonjour, je voulais juste revenir sur le... J'ai dit le truc là, le pain, c'est du, du coton Jyoti, c'est du coton Gandhi. Donc c'est le meilleur coton qu'on trouve. Hein. Si les autres sont 150 francs le mètre, je dis les 700 francs. Je vous laisse faire le calcul. Et donc c'est pour cacher les genoux hein, qui sont là, hein, gauche, genou droit. On ne peut pas euh, aller dans les temples avec des genoux visibles. Alors euh, voilà. Et puis j'ai je, je profité de Cotafard puisque c'était du tout beau coton. Eh ben, j'ai profité de mettre un tout beau euh, liseré, en doré. Euh, ça, c'est un coton qui va durer 4-5 ans, hein, garantie. Et donc, euh, voilà. Bonne journée, hein.